I'm the plucky, unlucky, lucky guy again. Il y a un, y a un anglophone, euh, francophone hein, dans, la, dans la salle. Qu'est-ce que ça veut il dire pour est-ce qu'il est, -ce qu est Alors plucky, plucky ça veut dire qu'il continue quoi qu'il arrive. Unlucky, malheureux. Et lucky parce qu'il est quand même heureux. Et c'est une chanson pour, euh, pour Nano encore. Hein. Il est très très à l'honneur ce soir-là, ce grand garçon qui nous fait ses 70 ans. C'est fou hein comme le temps passe, c'est jeune. C'est jeune, hein Alors, The Lucky Unlucky Lucky Guy. C'est une chance, une chance, tu sais Une chance de t'avoir rencontré Toi et moi, au bout d'une note, un soir Nos tabous portant. Toucher l'espoir Le temps qui coule Mais encore Et toi ne vois-tu Le décor Chance by chance Still loving you To the years A journey through Game Tu sais, comme ça, je déconne parfois. J'ai l'anglais créole de bon à loin. Mais quand je saurais saisir ton regard, ou le garder les yeux fermés tard. Suis-je ton café, black o'clock du matin Le café qu'on s'apporte pour ton moins For the years, just I see her there Ça glisse, ça glisse, je suis pas venuette Give me a lucky chance again I'm the lucky, and lucky, lucky guy, ever Dance again the and the plucky end. Donne la chance à l'écart Viens voter pour moi un soir Si je m'écoute ou je parle de moi C'est pour que toujours tu y crois Fallait partir pour se retrouver deux Maintenant je renouvelle mes vœux Je voulais que McDo ou elle ou Jimmy Mais je suis juste à toi, ici I'm the blacky and lucky, lucky guy, ever. Give me a lucky chance again. And the blacky and lucky, lucky guy, ever.